Allez mon yôme, bénédiction de la part de Visconti. Allez go. Ok. Ça c'est ok. Ah oh, non. Intervention maléfique. Bon oh, qu'est-ce qu'ils disent le thème là Le moteur là Ok. C'est okay, bon. Ouais, elle bah va dessus, hein. Aïe, aïe, aïe Wow Sérieusement Bon, je vais tomber derrière, mais quel est donc ce move de Satan Qu'on vient de se partager, là Là, techniquement, on sent le totem. Mais il n'y aurait rien eu là. Il rien eu. C'est le totem qui a fait tout le taf. Il lui faut une médaille. Incroyable. Ça lui a fait perdre du temps, mine de rien, parce qu'on est tous soignés. Peut-être qu'il va passer en mode furie. Hein. Allez. Oh. Oh, c'est bon, ça. Ça, c'est moins bon. Ah, ils ont grid, ils ont grid. Hein. Ça va, quoi. Cool. Très bien. Bon, un moteur du salon. Deux moteurs, mon gars oh, Franchement, c'est le totem, le héros du jeu, là. Totem by Daylight. Je, je, pas, je vais lui offrir une médaille scout ou... ou... une vie après la mort. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que... Ok. Ah oh non. Va courir, ok. Ok. Ok. Non Non, tu veux pas, hein. ok, très bien. Ok. Il y a eu siècle là, mais ok. Qu'est-ce que vous faites là Bah ouais. Tu cherches aussi le thème là. Tu vas le trouver. Wow, wow, wow, Non Non Ah ce move de caca <rire> Contrairement à l'autre move Oh <rire> On a fait... Le grand écart des bad move et good move. Là, j'ai eu, mais... J'ai eu caprice des dieux en première partie. Et, et roi là, en deuxième. Mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Oh là là. Ça, c'est OK. Allez. Non, non. Je me. Voilà. Il va se mettre là, bien. Vas-y, fais ça. Ouais, fini, fini, fini. Il va le ramasser, il va pas venir. Oui. Mais sinon le soin, pourquoi le soin, pourquoi le soin n'apparaît pas Bon. Allez, pourquoi j'ai pas le soin là Oh mais quel enfer Quel enfer Cette petite box dégueulasse. Ok. On va y aller qui va là-bas. Est-ce qu'il agite les bras là Ouais, bah oui, bien sûr. Ok, non. Ok. Qu'est-ce qu'il donne Pourquoi J'ai rien. Oh, ok. Allez, go. Allez, déso C'est le moment. Oh T'as pas des dardes ou quoi T'en mec Ok. Quelle horreur. Bon, là, tu te fais décrocher, hein. Ok. Ok. Bon. Viens, viens. Voilà. On va se faire plier par ça, ce mec Mais pousse-toi <rire> Mais quel con de mime Quel con de mime Mais comment on a pu tomber euh, face à ça, quoi sans déconner, hein Sans déconner, hein Mais non... Non, le laisse pas, non... Non, non, fait pas ça mais non, mais non, mais quel con... Quel... Qu'est-ce que vous êtes des débiles, mais... Quel... Oh non, mais... C'est... C'est... J'ai... Oh. Les mots me manquent. <rire> Sandek, mais les mots me manquent là. On est tous passés P1, P3 sur un moteur. Vous êtes sérieux? ça hein. oh, y a un moteur qui a été fait, c'est bien ça hein. wow Wow, wow, wow, wow. Oh, Est-ce que j'ai un totem là Ah ouais. Totem ici. Oh, ok, très bien. il oh, ils vont tous nous fixer <rire> On est tous en P2. Quelle horreur. Bah ouais, Moris. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est... ...passé, mon gars Qu'est-ce qui s'est passé Ok. Un moteur là -bas. Bon, il m'a vu, là. Je pense que tu le jumper. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ok. tu le ramasse. Je suis désolé, il va falloir que j'y aille Mais cette partie de l'enfer Si je survis, j'appelle mon fils par vos trois prénoms. Ou ma fille. Désolé. Non, je n'appellerai pas os, vous avez compris. Euh, voyons, mon euh, vaincu. Est-ce que ça va servir à quelque chose, ça Oui. Ça, c'est bien, ça. Hein oui. Non Mais d'où il s'est fait gauler C'est quoi ce début de game Qu'est-ce que c'est que cette horreur Qu'est-ce que c'est que cette horreur Qu'est-ce que c'est que ça Bon. Bon. Bon. J'espère quand même qu'il va faire un truc. Bon, franchement, sur cette map... Amidouish... Euh, hyper intéressant d'avoir... Oh non. D'avoir ça, une compétence de bénédiction. Allez, viens. Allez, viens. Oh là là. Ça y est, t'as compris? Voilà, c'est bien. Ok. Alors quand même Eh hein. bien quand même Franchement c'est hyper pratique. De, quand on a dans un niveau quelque chose de ce goût là. Genre quelque chose qui protège l'aura de terreur. Ah, il va peut-être tomber dans haut. S'il tombe dans haut, c'est du puis. Ok. Ça c'est bon ça. Milieu de map c'est bien ça. Bon, L'autre est libéré. Ok. Pas passé devant hein, bah ouais. C'est un réparateur ça Ok. Ouais, il l'a récupéré. Pas bon, hein. On voit un truc, hein. Ouais, genre ça, ouais. Est-ce qu'il est dessus Mais non. J'espère qu'il y a un moteur en haut qui va être fait. Parce que là, ça va être très problématique, là. Si on... n'a pas un point de bascule. Ça, c'est ok. Là-dessus, je suis ok. Faudra un troisième moteur, je reviens. Espérant qu'il descende pas par là. Si, ok. Il va arrêter le moteur. Ok. Ok devant hein. on va espérer faire un truc oh non mais qu'est ce qu'il fait déjà encore là haut sans déconner on est à 2p3 non bah non hein. t'es obligé de casser la Ouais. Oh, ok. Ah, faut dire salut au totem. Il va revenir. On va espérer qu'il continue là-bas. Je sais pas d'où tu vas sortir mais. Qu'est-ce que t'as à faire Allez, ace La paire Voilà Ça c'est ok Non, c'est pas moi qui veux, c'est l'autre Ah, oh, ok. Bon. C'est déjà ça. Hein. J'ai gagné un peu de temps, il veut le dernier. Allez, go Bon, on a un qui va être un peu encagé. Oh non, je suis en statut brisé, c'est pour ça, ok. intéressant. On va voir le deuxième. Ok. Oh non. Bon ça c'est bon ça. Ça c'est ok. On va passer devant moi. C'est un peu tendax. On va attendre deux secondes de récupérer du statut brisé. Ok, il est à l'opposé. Et surtout je vais me soigner, c'est ça qui compte. Allez. Oh non. Le dernier. ok. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais Quelle est donc cette En plus il va pas avoir si la DS, il va pas pouvoir récupérer. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ce move de l'enfer qu'on vient d'avoir là J'espère que c'est parce que le dernier il est en mode euh... J'espère que c'est parce que le dernier il.. Un moteur on en a un Ok. Bah ben, non. Bah ben, non C'est ah, ça, mon gars. C'est tellement moche, ce que je viens de voir. Mais sérieux, là Ah, viens, viens, viens! Ok, soit tu me récupères. Bah, ouais, tu vas me récupérer et tu vas descendre. Oh non, tu fais un moteur là en face. Ok! T'aurais pu descendre, mon gars. Bon, du coup, on va avoir deux. Ok. Allez, oh, c'est beau ce que j'en vois. C'est soit... attends. Non, ok. C'est soit il avait. Non, il avait pas. Décisive strike. Genre pas du tout. C'est beau ça. Ça c'est beau. Bon, dommage. Est-ce que va ouvrir la porte du coup? Ah La décapitation. Ok, il est là. Hein. Ouais, il va le finir. Bah, ouais. C'est moche, c'est moche. Très bien. Je vais aller en face à un, hein, du coup. On va aller euh, tomber du ciel. Bon bah... Oh, elle -toi -toi. Ouais la trappe. Abonne-toi Abonne-toi Ouais abonne-toi